Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Premier vlog du mois de Ramadan. On va partir du côté de... Euh, c'est où Du côté de... Comment c'est, Gelang Oui, du quartier... Voilà, on va aller du côté du quartier Gelang. On va aller au bazar, le bazar Ramadan. Il y a un bazar chaque année ici. L'année dernière, il n'y avait pas l'année dernière à cause du Covid, hein ah oui, pendant deux ans, donc, on va aller faire un tour les filles vous êtes prêtes, oui, alors les filles elles ont décidé de prendre de l'argent pour donner aux pauvres donc j'aurais dit et écouter aussi à et à aussi acheter des choses, oh, c'est très bien euh, ah. on, on verra parce qu'en en fait ici à Singapour vous n'allez pas voir de personnes, il n'y a, a pas de mendiant mais vous allez trouver des personnes qui vendent des paquets de mouchoirs donc euh, c'est interdit en fait de mendier, donc du coup vous allez trouver des personnes qui vendent des paquets de mouchoirs, souvent des personnes âgées des personnes malades et euh, euh, voilà, vous leur donnez de l'argent. Si vous voulez, vous prenez le paquet de mouchoirs, si vous voulez, vous ne le prenez pas. Euh, quelque part, ce sont des mendiants en réalité. Voilà, on y va Voilà, bon, on est dans le quartier Malais de Singapour. Vous avez le Geylang Serai Market, c'est ce grand bâtiment que vous voyez ici. Il y a plein de vies, comme vous pouvez le voir. C'est parti. Donc, il y a deux zones, la zone 1 et la zone 2, mais vous pouvez voir qu'il y a une queue de dingue. Donc, on va du coup se diriger vers la zone 1. Alors, en fait... A ton avis la zone 2 c'est laquelle La zone Voilà. En fait la zone 2 c'est essentiellement l'alimentation. Et la zone 1, euh, vous avez un peu de tout, un peu d'alimentation, mais surtout des vêtements et autres produits. Et il y a une queue de dingue, il doit y avoir au moins, je sais pas, 200 personnes. Du coup on va aller du côté, ici. Je vais regarder des, ces ensembles, pour les enfants. Euh, vous voyez c'est des petits pantalons en lin avec le haut. Alors ici on a toutes les enveloppes, les petites enveloppes, des petites enveloppes qu'on distribue pour la fête de la pour les enfants. Oui, Mariam tu m'as écrasé le pied. Oui on en a déjà plein à la maison. Mais là, on va aller regarder les cookies. Alors, ils ont plein de snacks comme ça pendant le mois de ramadan. Ça c'est quoi Spicy Topiaca, chips on prend Franchement il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est ce Alors, il y a quelque chose y a quelque chose qui vous intéresse Donc pendant le Ramadan ils ont plein plein plein de gâteaux comme ça Et en fait quand vous allez visiter les gens euh, le jour de Halilaya On vous présente plein de boîtes comme ça de toutes les couleurs Il y a quelque chose qui vous intéresse ici Bon vous voyez, il y a plein de vêtements Les gens euh, achètent leurs tenues de l'Eid Déjà, c'est pas très tôt hein, pour ici vous voyez, vous avez plein de décorations, des vêtements. Il n'y a rien qui t'intéresse ici C'est tenu pour les hommes. Vous voyez, il y a les, les batiks, le tissu indonésien. Super beau. Donc voilà, c'était le bazar du mois de ramadan. Donc ici à Singapour, il y en a plusieurs durant le mois de ramadan, mais c'est vraiment le plus important, en sachant que ça fait deux ans en fait qu'ils ont euh, euh, annulé euh, le, le, le bazar. Et là, ils l'ont refait, mais c'était vraiment... C'est très petit, il n'y avait vraiment pas beaucoup de stands par rapport à, à l'original, on va dire. Mais bon, euh, on va dire que à Singapour, les, les mesures, s'assouplissent tout doucement. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'était très dépaysant. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être en Malaisie. J'avais l'impression d'être en Malaisie. Après, c'est vraiment c'est dépaysant et ça vaut vraiment le détour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye